Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode du débunkage. Et en l'occurrence, eh bien, aujourd'hui, on va parler d'un thème qui. Euh a la cote ces derniers temps, ça fait des mois même hein, qu'il a la cote, c'est tout simplement ce sujet de la monofaction, du trifaction. Le trifaction a plus la cote d'ailleurs depuis un sacré moment et euh, la quadrifaction qui vient de faire aussi euh, son, euh, son arrivée. Donc tout simplement ces thèmes sur World of Warcraft qui considèrent que eh bien, on pourrait arriver à une unification des factions ou à au contraire une, plur... enfin, une... une séparation de certaines factions parce que c'est vraiment une question de séparation de factions ou l'apparition de nouvelles factions. Et l'objectif de cette vidéo, comme vous évidemment l'émission on avait déjà fait le, le principe c'était de débunker euh, des idées reçues des euh, des bêtises qui peuvent malheureusement euh, germer euh, et euh, se répandre et eh bien on va attaquer aujourd'hui tout simplement on va vous montrer pourquoi c'est pas possible. Pourquoi c'est des grosses conneries. Alors on va commencer d'un point de vue scénaristique, vraiment d'un point de vue lore et on terminera d'un point de vue histoire scénario. Et ensuite on terminera d'un point de vue tout simplement de gameplay un peu plus proche une approche un peu plus terre à terre pour conclure en l'occurrence quelque chose de très important pour commencer, euh, on va partir du monofaction. C'est quelque chose qui est arrivé suite à, la, à certaines cinématiques tout simplement de, de, de, de la guerre dans Battle for Azeroth, où vous voyez justement eh bien, Jaina et Thrall qui ont des grands discours, euh, notamment la 8.2. Euh, alors je sais plus, si c'est Non, c'est pas 8.2.5. Enfin, si 8.2.5 aussi, avec euh, la fin euh, de euh, la enfin la fin du de l'histoire de la guerre de BFA, mais vous avez surtout, ça avait vraiment commencé avec la libération de Bane par Jaina Etral, et je vous mettrai la vidéo en description ou dans les commentaires aussi, ou les deux. Tout simplement, celle où, bah, c'est la vidéo d'analyse que j'avais faite, et beaucoup avaient commencé à parler justement d'une un, possible unification des factions, et à mon sens, c'est quelque chose qui n'arrivera pas. Alors, bien entendu, c'est ma version des faits, c'est ma possibilité que je me, je me trompe, bien entendu, mais... Il y a de grandes chances pour que j'ai raison et toutes ces explications vont arriver, vont être... Enfin je me pose sur des faits en fait, je me pose sur des faits que ce soit au niveau de scénario ou de gameplay Pour vous montrer que non, non, non, ça risque de pas arriver En tout cas au niveau du, de, de l'histoire donc le débat est présent depuis un moment sur BFA comme je vous l'ai dit euh, Avec eh euh, l'idée justement de, donc, de ces monofactions C'est l'idée que l'alliance et l'ordre à la fin se terminent Et que tout le monde soit euh, gentil, euh, soit coping Et donc ça, eh bien, euh, directement au moment où on avait libéré Bane Il y avait un clip, il y avait un clip mesdames et messieurs Les cinématiques ça ne suffit pas, j'en profite pour faire un point Les cinématiques ça ne suffit pas pour connaître le lore de Warcraft hein. Ça, ça ne marche pas du tout En l'occurrence, eh si vous aviez continué à faire justement les, les, les missions, eh bien vous auriez eu déjà des informations qui pouvaient vous répondre. Les, les scénaristes de, de Blizzard avaient probablement anticipé ça et ils avaient répondu et on va... Alors j'ai fait un clip sur Twitch justement de ce passage là parce que je voulais l'envoyer à pas mal de personnes qui me disaient il va y avoir une unification eh bien on va pouvoir cela regarder. Donc petit clip très très court pour parler de, des réactions de certains personnages. Voilà. Sylvanas a ordonné l'exécution de Bane sabot de sang. Anduin nous a envoyé Orgrimard. n'y va pas apprécier. Vous avez risqué vos vies pour sauver un chef de la Horde. Après ce qu'il a fait pour Derek, j'avais une dette envers lui. De façon inattendue, nous avons reçu l'aide de Sorcro et de Tran. Vous avez de la chance de ne pas avoir été trahi. Présenter vos têtes au chef de guerre leur aurait permis de regagner sa confiance. Nous avons un ennemi commun. Sylvanas veut que nous nous entre-déchirions. Et c'est peut-être aussi le dessein d'Asha. Attendez. Seriez-vous en train de suggérer que nous nous battions à leur côté, après tout ce qu'ils nous ont fait Non, uniquement que nous dirigions nos efforts envers Ashara plutôt que la Horde, afin que la rébellion de Sorcro puisse gagner du terrain. Les événements de Tel Dracil ne peuvent rester impunis. Mais si nous n'arrêtons pas Ashara... À... Voilà, donc vous l'avez vu, vous avez vu un petit peu, un petit peu tout simplement ce qui, ce qui, en, ce qui en est... Il n'y a pas du tout de... ce qui est prévu c'est que bien sûr il peut y avoir... Alors il y a toujours eu dans l'époque de World of Warcraft des périodes de tension suivies par des périodes de... On va dire de... de... on relâche un petit peu donc des, des périodes de guerre froide et des... des périodes de guerre chaude Et en l'occurrence eh bien euh, on, là on... avec Battle for Azeroth on était dans une guerre chaude et on attaque tout simplement une guerre froide Et ça c'est quelque chose de très important Alors déjà pour commencer avant de parler des guerres froides et des guerres chaudes euh, Jaina parle de quelque chose, elle parle justement du fait qu'il y l'idée que l'Alliance et la Horde s'unissent contre une, un ennemi, euh, une, on va dire un adversaire qui menace les deux factions. C'est quelque chose, c'est un thème qui est abordé depuis très longtemps. Je veux dire, Warcraft 3 déjà, Warcraft 3 avant même World of Warcraft, Warcraft 3 avait fait justement ce parti pris de faire en sorte que l'Alliance et la Horde ne soient plus que deux factions au milieu et Sachant que l'alliance la, la, de Lordaeron et, et la Horde de l'époque, elles sont assez vénères, il hein, y a beaucoup, beaucoup de membres. Et au final, eh bien, on voyait un tout en fait, un monde qui est plus vaste que ça. Et du coup, la, la, la faction de l'alliance et la Horde apparaissent comme ridicules, minuscules à côté de, de ce que représentent eh bien, les, les forces de la nature, les elfes de la nuit, le fléau mort-vivant, la légion ardente, les Illidari. Enfin, c'est qu que deux factions parmi un monde beaucoup plus vaste. Alors que dans World of Warcraft, Évidemment, on a l'impression que ces deux factions sont des super puissances, un petit peu à l'idée de l'URSS et des états unis et euh, voilà, ces deux euh, dominent le monde. C'est pas du tout le cas dans Warcraft 3, au contraire, le but était de montrer justement que ces deux factions, certes, sont puissantes, mais euh, elles font jeu égal avec pas mal d'autres factions et du coup le, le côté Horde Alliance C'était un petit peu dilué dans Warcraft 3 World of Warcraft avait fait le parti euh, Pris de, de, de, de supprimer ce, ce point là Et justement donc Cette, euh, donc cette promesse de, de, on va dire de, de fin de conflit Horde versus Alliance C'était déjà un, une thématique présente dans Warcraft 3 Je vous laisse aller voir la vidéo sur Warcraft 3 Notamment sur la fondation du Retard, euh, Puisque c'est Frozen Throne la fondation du Retard, Où après la bataille du Mont Ijal L'Alliance et l'Horde avaient choisi de faire un pacte de non-agression L'Alliance de Lordaeron, l'Alliance de Terramore. L'alliance de Jaina qui avait fait euh, ben vraiment pas que de non-agression avec la, la horde de Thrall, et au final ça commençait à bien se passer jusqu'à ce que Dailin débarque et foute la merde. C'est également une des thématiques de BFA, puisqu'on revient à cette époque-là, Jaina ayant perdu Terra-Mort et étant la fille de Dailin. Du coup, eh bien World of Warcraft avait choisi de casser ce parti pris. Euh, red... c'est même pas du Redcon mais en ruinant euh, ses espoirs de paix avec euh, la cinématique qu'on connaît tous de WoVania à mode euh, oui quatre ans ont passé depuis la défaite de la... la Légion ardente sur le mont Ijal, les tambours de guerre résonnent encore blablabla blablabla bla bla bla. oui oui bien sûr, bien sûr on y reviendra après hein, de cette superbe cinématique qui est vraiment incroyable mais en l'occurrence World of Warcraft avait choisi de relancer le conflit hors d'alliance sans aucune raison euh, surtout qu'en plus bah, les joueurs étaient perdus hein. je vous laisse aller voir ma vidéo sur WoVania on n'ira pas euh, dans... plus dans les détails je vous laisse aller voir ma vidéo sur Rouvania, là-dessus mais du coup le, la guerre le conflit alliance horde existe depuis warcraft 2 hein, avec parce que l'alliance n'a pas été créée à warcraft 1 mais à warcraft 2 je préfère le rappeler parce que j'ai vu aussi des bêtises là-dessus hein, là, dans warcraft 1 c'était le royaume d'azeroth contre la horde et le royaume d'azeroth s'est fait défoncer au début ils ont tenu mais ils se en sont fait défoncer ensuite et c'est justement devant la menace que représentait la Horde que l'Alliance a été créée. Donc Warcraft 2, Warcraft 3, l'Alliance et la Horde, c'est le début du conflit. Mais ensuite, bah, ils sont dépassés tous les deux par des choses plus puissantes. Et euh, de, donc après, dans World of Warcraft, eh bien, vous avez ces deux factions-là qui tentent, sachant que c'est pas tout à fait les mêmes factions, mais qui tentent, eh bien, de, euh, de, de survivre aussi. Et en l'occurrence. Il y a toujours eu, donc comme je le disais, des menaces bien plus grandes. Là, on voit Ktoon sur l'image, mais vous aviez bien entendu le vol noir avec des Deathwing euh, enfin, Onyxia, Nefarian. Vous aviez euh, les dieux très anciens, là on voit Ktoon, mais il y a Yogg-Saron également, maintenant Nuzat. Euh, vous aviez Illidan, MDR, hein, bien sûr, vidéo sur Burning Crusade. Euh, le Maligos, le Fléau, etc., etc. On attaquera Wotelka au aussi bientôt. Donc, euh, au final, vous avez toujours eu une menace plus grande... Qui forçait la tension de l'Alliance et de la Horde au lieu de se foutre sur la gueule, bah, ils étaient obligés d'aller euh, affronter la menace plus grande. La Légion Ardente, par exemple, avec, avec Légion et Burning Crusade aussi. Donc voilà, ça, ça a toujours été quelque chose qui vous. qui, en fait, a relâché la tension entre ces deux factions. Mais au final, les, les fin, c'est pas, pas un nouveau truc. Genre vraiment, ce conflit Horde Alliance. Il y a déjà eu des, des, des tensions, je veux dire que ce soit Wovania, que ce soit Burning Crusade, que ce soit Wotelka, que n'importe quelle extension vous a vendu un super méchant et du coup, eh bien, l'Alliance et la Horde, il y a un moment de paix. Ça veut pas dire que Battle for Azord vient de connaître ça avec Nuzat, ça veut pas dire que l'Alliance et la Horde, ça y est, ils sont potes, etc. et que c'est la, la fin des factions. Je veux dire, ce problème-là, ça fait 15 ans qu'il existe, mais bon. On revient, on va, changer, euh, on va changer, on va parler justement de, de, de, ces, de ces périodes de guerre froide, de guerre chaude, avec justement là vous voyez toutes les extensions, donc WoVania pour commencer, et toutes les extensions, donc Burning Crusade, Votelka, Cataclysm, Mist of Pandaria, Warlords of Draenor, Legion et enfin Battle for Azeroth. Donc ça c'est les 8 opus pour le moment euh, qui sont présents. Et au final World of Warcraft, donc World of Warcraft Vanilla classique Alors j'ai fait des petits points bleus et rouge euh, Je sais, un grand talent de, de, de graphiste Mais euh, du coup, bleu, les points bleus indiquent justement des guerres froides Et les points rouges indiquent période de guerre chaude Donc de tension exacerbée entre les deux factions Malgré ce que la cinématique de WoW Vanilla Je vous laisse aller voir encore une fois ma vidéo sur WoW Vanilla WoW Vanilla, c'est une période de guerre froide Alors oui, il y a des tensions entre la Horde et l'Alliance qui sont justement est bien illustré par les différents euh, champs de bataille, hein, le goulet des Warsong, le bassin d'Arati et la vallée d'Alterac qui sont les trois grands, euh, on va dire, front de, de conflit, théâtres d'opération entre des forces de l'Alliance et de la Horde mais il est clairement dit que c'est de la guerre froide, en dehors de ça le pacte de non-agression entre l'Alliance et la Horde est toujours de vigueur Attention parce que c'est pas la même alliance non plus, je préfère le rappeler, c'est l'alliance Non, c'est l'alliance d'Azeroth, l'alliance de Stormwind, l'alliance d'Hurlevent, et pas l'alliance de Lordaeron, de War 3 et de War 2. Euh, après, justement, c'est encore validé par le manuel de Burning Crusade, si vous voulez les sources. Le manuel de Burning Crusade dit bien au tout début, le, la, la fragile paix qui existe entre la Horde et l'alliance est toujours maintenue, même si elle est de plus en plus menacée. Dans Burning Crusade, toujours une période... De guerre froide où bien sûr il peut y avoir des, des, des affrontements entre la Horde et l'Alliance Mais globalement ça représente plus des petites, des petites escarmouches que véritablement un conflit armé entre les deux factions Puisque les deux factions vont s'unir et vont choisir, enfin vont, vont s'unir pour pouvoir lutter contre la menace Illidan évidemment Et ensuite et bien sûr la Légion Ardente donc Burning Crusade, phase de guerre froide, où les deux, euh, les deux nations, on va dire, euh, essayent de collaborer contre un ennemi commun. Wotelka, Wrath of the Lich King, on a encore une fois l'unification hein, de, de, de la Horde et de l'Alliance. Enfin, en tout cas, encore une fois, elles ne sont, sont pas potes, elles ne combattent pas ensemble comme sur le mont Ijal. Mais euh, à Wotelka, elles vont chacun, chacun des généraux, euh, va faire en sorte que l'Alliance et la Horde, euh, on va dire, coordonnent un petit peu leurs assauts. En tout cas pendant que l'Alliance attaque à l'Est, eh bien la Horde va attaquer à l'Ouest, etc., etc. Et au final, pour vraiment l'idée d'affronter le, le fléau et de repousser le fléau. Surtout que, ce qui est dit un petit peu dans l'histoire, c'est que le fléau est tellement inarrêtable qu'ils n'ont pas le temps de se foutre sur la gueule entre eux. Hein. Mais au final, on y reviendra, je ferai une vidéo bien sûr spéciale sur Wotelka, on, on débunkera aussi pas mal d'idées. Euh, mais du coup, of the King, pendant une bonne partie de l'extension, bah, on est dans une guerre froide, comme BC et comme Ovania. Pas De conflit entre la horde et l'alliance ou quelques petits assauts, mais c'est tout. Au final, c'est la bataille de la porte du Kourou qui va amener, qui va vraiment casser cette guerre froide et en transformer, la, la réchauffer, et la transformer en guerre chaude, en véritable conflit armé entre les deux factions. Euh, puisque il y a même une vidéo, je, je vous l'ai pas mise, mais euh, je pour aller la mettre dans les commentaires je pense euh, la vidéo justement c'était la première grosse cinématique comme ça avec le moteur du jeu c'était la libération donc c'était le patch d'Ulduar avec la libération de Yogg-Saron et vous aviez un sommet qui est organisé à Dalaran et on voyait justement Garrosh et Varian en venir aux mains et au final à la fin Jaina disait bah en fait l'alliance et l'ordre n'arrivent plus à collaborer comme avant euh, donc, qui va nous sauver de Yogg-Saron, les aventuriers, les fameux aventuriers, bien entendu. Donc, Wrath King, la fin de Wrath of the King, on a un retour d'un conflit entre la Horde et l'Alliance. Ce conflit va être exacerbé à Cataclysme parce qu'il fallait encore plus jouer sur le côté PvP. Alors, ça, ça plaît aux joueurs. Bon, là, c'est pas vraiment un, très, un, un, un argument de lore, hein, je, je l'avoue, mais bon, on est obligé de, de déborder un peu parfois. Et à Cataclysme. Avec la menace Deathwing, hein, Voldemort, Eldemort, vous l'appelez comme vous voulez, hein, euh, la menace Deathwing, le dragon noir, Neltarion, et eh bien là on est probablement sur l'extension avant Battle for Azeroth, probablement l'extension qui a le plus montré de conflits Horde Alliance quitte à avoir des choses complètement incohérentes, hein, ça c'est pareil on fera une vidéo sur Cataclyse, mais euh, par exemple Cataclyse vous avez énormément de, de, de fronts de guerre en fait, hein, même si ce n'était pas l'option de gameplay front de guerre, vous avez ce qu'on appelle des fronts de guerre, hein, des endroits où il y a des forces armées qui se foutent sur la gueule entre deux factions. Et en l'occurrence vous avez par exemple Ashenvale, hein, Orneval, où vous avez une offensive de la horde contre les elfes de la nuit, vous avez également le pic de Stone talon. Donc, les serres rocheuses, où vous avez, vous avez ce conflit armé qui continue. Euh, en Ashara, il y a également du conflit entre les Elfes de la Nuit et la Horde. Vous avez euh, notamment, bien sûr, les Barents. Donc, euh, les. En français, les Barents j'ai oublié, les Tarides, c'est ça, c'est les Tarides euh, les Tarides où vous avez du coup eh bien, le conflit avec le Quai du Nord, etc qui représente lord Aeron, euh, qui représente mort, pardon, euh, c'est assez drôle d'ailleurs puisque mon mort a toujours été neutre Jaina était là, bon, on parlera pas on va... les incohérences on les laissera de côté, mais en l'occurrence vous avez des conflits un peu partout on va évidemment ne pas oublier le conflit euh, Wargun contre Réprouvé, qui va amener les Wargun dans l'Alliance, euh, en l'occurrence ça, j'ai une vidéo spéciale Wargun, spéciale Gilneas, hein, je vous laisse aller la voir mais vous avez des conflits un peu partout sur le monde entre l'Alliance et la Horde, euh, par exemple également avec euh, les, terres de, les terres du crépuscule, les hautes terres du crépuscule vous avez encore le conflit Dragon Maw contre euh, Marteau Hardy, Wildhammer contre Dragon Maw, de hein, dragon, gueule de dragon contre Marteau Hardy, donc vous avez énormément de conflits hors Alliance à Cataclysme. Ensuite. Nous avons Mist of Pandaria qui est un... Conti on continue, on découvre un nouveau continent, euh, la Pandarie Et la Horde et l'Alliance se foutent encore plus sur la gueule hein, C'est aussi euh, le conflit, toujours Varian versus Garrosh hein, Garrosh est devenu le chef de guerre de la Horde à Cataclysme Et euh, bah, lui, il aime pas l'Alliance, hein, c'est un, un orque brut, euh, il est assez vénère Et au final, Mist of Pandaria, eh bien... C'est principalement une extension euh, justement basée aussi sur le conflit hors d'alliance et la fin de Mist of Pandaria amène justement une nouvelle phase de guerre froide avec et eh bien tout simplement la chute de Garrosh et du coup le retour au pouvoir de Thrall qui va donner d'ailleurs euh, son poste de chef de guerre à Vol'jin et Vol'jin lui est plutôt dans la politique de Thrall, donc une politique plus souple à l'égard de l'alliance et donc forcément et eh bien on repasse sur une période de... Euh guerre froide où il peut y avoir encore des petits conflits entre la et l'Alliance mais globalement la politique principale c'est une, une politique de paix entre les deux factions euh, donc fin de Mistopandaria, on retourne à une période de paix, Warlord of Draenor va continuer dans, dans, dans cette logique là et Légion également puisque Légion les deux factions vont même carrément collaborer euh, au début sur le rivage brisé jusqu'à ce que la horde doive abandonner euh, sa, sa position parce qu'elle est submergée. Au final, il y aura un, un petit peu un non-dit puisque l'alliance a l'impression que c'est la horde qui s'est barrée, etc. Ça, ça va remettre énormément de querelles, surtout, enfin énormément de, de rancœur. Ça va on va dire qu'il y a des plaies qui vont se réouvrir à ce moment-là. Surtout que le roi euh, de l'alliance va mourir, hein, Varian va mourir sur le rivage brisé. Et du coup c'est pas terminé parce que certaines blessures se réouvrent. Et c'est pour ça que je vous ai mis un tout petit point rouge. Alors, c'est juste. Dans chaque extension même de période de paix, il y a eu des, encore une fois, des conflits armés entre les deux factions. Mais Légion, c'est super important. J'en profite pour le rappeler parce que BFA des fois est mal interprétée, mal comprise. C'est notamment les offensives de Gengreymane, des Guilnéens. Mais il n'y a pas que des Guilnéens, il hein. n'y a pas que des Guilnéens, il y avait l'autre. L'autre Marcus, l'amiral la Vigérette, euh, qui est tout simplement euh, qui a participé, donc malgré les ordres d'Anduin euh, de ne pas attaquer la horde, et eh bien euh, Greymane a passé outre cet ordre et a attaqué Sylvanas euh, tout simplement à Tornheim et ça, et eh bien ça va, être un des, ça va être le principal euh, moteur justement du conflit Alliance Horde de Battle for Azeroth euh, notamment en brisant les règles. je vais essayer de voir les deux vidéos sur Sylvanas que j'ai faites, mais c'est ce qui va principalement justifier euh, les actes guerrier de Sylvanas dans Battle for Azeroth et du coup bah, comme je vous l'ai dit Légion, Horde euh, de l'Alliance euh, collabore contre, contre la Légion Ardente Battle for Azeroth, Sylvanas fait le premier pas avec notamment ce qu'on appelle la guerre des épines, c'est à dire l'attaque surprise sur l'Alliance sur les forces elfes de la nuit au nord de Kalimdor, ce qui va aboutir à l'incendie de Teldrassil ce qui va cramer l'arbre monde ce qui va relancer le conflit Horde Alliance à Battle for Azeroth et qui va se conclure avec la fin de la guerre, avec les cinématiques de la 8.2.5 que j'ai également décrypté, et on se redirige du coup vers une guerre froide, et encore, comme vous l'avez vu avec le clip que je vous ai passé, c'est pas terminé, c'est pas terminé, puisqu'il y a encore des membres de l'Alliance, et on devrait se diriger là-dessus, avec Greymane et les Worgen, ainsi que les Elves de la Nuit avec Tyrande, qui demandent vengeance contre Sylvanas et contre la Horde, qui a détruit Gilneas mais qui a également brûlé Teldrassil, pour les warguns c'est la deuxième fois qu'ils perdent leur foyer Donc bien sûr il y a des membres de l'alliance qui ne sont pas d'accord avec cette paix On y reviendra juste après Mais donc il ne faut pas être en mode oui euh, euh, fin des la monofaction vous voyez bien que non hein. bien, au, bien au contraire il y a même euh, d'autres personnes qui jugent qu'il va y avoir pas une monofaction Bien au contraire on va partir sur une nouvelle, enfin une nouvelle faction devrait émerger le trifaction, le trifaction, si vous suivez mes lives vous savez à quel point je chie sur cette théorie, c'est de la merde, je suis désolé mais c'est de la merde, notamment inspiré, je ne comprends même pas comment on peut y croire. Alors je ne vous insulte pas, je ne fais pas le... Bien sûr ça peut donner un peu l'impression d'être condescendant mais en fait si on s'y penche deux minutes et qu'on essaye de réfléchir en termes de scénario à cette nouvelle faction. Cette nouvelle faction, alors je suis obligé de parler un peu gameplay aussi, mais d'un point de vue historique, ça serait quoi en fait cette troisième faction Cette troisième faction, ce serait les, les loyalistes de Sylvanas, puisque la Horde, une partie de la Horde, la rébellion de Sorfang et l'Alliance s'unissent pour contrer le chef de guerre de la Horde, à savoir Sylvanas et du coup les loyalistes de Sylvanas donc on aurait donc les réprouvés évidemment les gobelins de Gallywix Galiwix qui ne représente qu'un cartel gobelin je rappelle que ne fait pas partie du même cartel gobelin que Gallywix donc ce ne serait même pas tous les gobelins ce serait un cartel gobelin bien sûr le plus nombreux au sein de la horde mais quand même un seul cartel qui rejoindrait les loyalistes de Sylvanas et des elfes de sang qui seraient obligés comme par exemple les saccages-soleil qui... Euh, ça, ça me fait mal de le dire. Mais euh, les saccages-soleil qui rejoignent Sylvanas. Et c'est d'ailleurs des, des adversaires qu'on affronte dans la campagne militaire. Ça, ce serait le camp des loyalistes. D'un point de vue scénaristique, ça n'a aucun sens. Alors, vous allez me dire, bah si, il y, y a un conflit, etc. En fait, le fait qu'il y ait une guerre civile, ça ne veut pas dire qu'il y a une émergence d'une trifaction. Ça veut dire qu'au sein même de la faction, il y, a un, il, y a une, il y a une guerre civile, bien sûr. Mais ça ne veut pas dire que vous allez avoir une troisième faction jouable. En fait, si vous... Couper une, une faction qui déjà a du mal, vous regardez les cinématiques, etc. On vous dit que euh, là, hors de l'Alliance, les forces s'amenuisent petit à petit. En fait, si vous coupez, si vous avez au lieu d'une, on va dire de trois pastèques, vous avez trois énormes pastèques, trois énormes fruits. On vous dit, bah en fait, la pastèque là, on va la couper en deux, et euh, ça va vous faire donc une pastèque, bien, et une pastèque coupée en deux, ça vous fait trois pastèques. Vous allez regarder le, le, le, le marchand, vous allez dire mais tu te fous de ma gueule en fait, pas, ça, ça marche pas ça. Moi c'est comme ça que je vois cette euh, théorie. Vous avez les loyalistes de Sylvanas, ça représente les réprouvés, une des races les moins nombreuses de la horde, en, vraiment d'un point de vue scénariste, hein, je parle pas d'un point de vue gameplay, parce qu'évidemment les elfes de sang c'est là, d'un point de vue gameplay, c'est euh, les joueurs, euh, <rire> c'est limite les plus nombreux euh, dans la horde. Mais d'un point de vue scénaristique, les réprouvés, il n'y en a pas des masses, c'est aussi d'où l'intérêt de Sylvanas d'essayer de trouver des moyens pour faire en sorte qu'elle puisse devenir immortelle et que sa race puisse se reproduire. Nous avons également, nous avons également donc les gobelins euh, qui sont limite les plus nombreux, les gobelins du cartel de Galouix, qui seraient les plus nombreux de cette sous-faction. Et nous avons ensuite les elfes de sang qui ont été massacrés, 90% des elfes de sang ont été massacrés par Arthas et le fléau pendant la troisième guerre. Donc les, les survivants, il y en a à peu près 9 dixièmes qui sont des elfes de sang et le dernier dixième c'est des hauts elfes à peu près, c'est à peu près comme ça, peut-être 8-10 on va dire euh, 8-2 on va dire en, entre, entre 8 et 9 mais genre, il n'y a pas assez de monde en fait pour créer une véritable faction enfin vous dites rembourser un commerçant qui essaierait de vous vendre ça, c'est pas 3 pastèques c'est une pastèque et demie, et Bah, c'est le même délire en fait, ça ne marche pas d'un point de vue scénaristique c'est pas possible, et surtout pourquoi je trouve que ça c'est une argumentation qui ne tient pas la route une seule seconde Eh bien tout simplement parce que je suis un joueur qui a joué à Warcraft 3 Et le fait qu'il y ait plusieurs factions c'est quelque chose qui se posait à WoVania Donc encore une fois je vous invite à aller voir ma vidéo sur WoVania Mais à WoVania il y avait quelque chose, on sortait de Warcraft 3 Qui avait 4 factions et après Frozen Throne on avait limite une cinquième faction qui s'était créée avec les Idari Elle était pas jouable mais elle était là Au final WoVania, il faut le savoir, WoVania à la base avait été prévue pour 4 factions Et ils se sont dit c'est pas possible on peut pas le faire Donc ça c'est d'un point de vue gameplay bien sûr et du coup, à partir de World of Warcraft Vanilla, ce qui a été mis en place, c'est tout simplement que deux factions, mais avec un représentant, on va dire, de, des deux autres factions qu'ils auraient voulu mettre, mort-vivant et elf de la Nuit, présent dans chaque faction. Et du coup, on met sur le côté, on met sur le banc, d'autres factions qui auraient pu bien sûr offrir le, la pastèque que je vous vends là, l'énorme truc avec énormément de races, énormément d'histoires, énormément de leaders charismatiques, et elles ont été mises sur le côté. Je vais commencer tout simplement parce que je viens de faire la vidéo sur Burning Crusade, et je vous invite à aller la voir aussi. Les Illidari Les Illidari, bordel On a Illidan, l'un des, des héros, l'un des méchants aussi, mais l'un des héros les plus charismatiques de la licence Warcraft, l'un des personnages préférés des joueurs de la licence Warcraft, qui a, d'un point de vue pouvoir aussi, énormément d'ambition, énormément de, bah, d'influence politique, mais également de pouvoir brut. Donc... Une figure emblématique accompagnée du conseil lidari avec bah, des personnages aussi charismatiques que lui dame vache représentante des nagas puisque lidan représente les chasseurs de démons elfes de la nuit et du coup euh, bah, elfes de sang suite à, suite à suite aux agissements de frozen throne on a keltas le euh, haut prince enfin le, le chef des elfes de sang on a du coup dame vache avec ses nagas et on a akama de l'autre côté avec les rouées, mais c'est pas terminé parce qu'en plus ça c'est le conseil Lidari le plus connu Mais vous avez aussi euh, également euh, Cargat euh, Cargat point en français hein, Cargat Blade Fist, qui, qui est le chef de la Horde, hein, Donc euh, les orques du chaos Les orques à la peau rouge Nous avons également des démons Qui auraient pu être potentiellement jouables Ainsi euh, potentiellement Pourquoi, tout, pourquoi pas d'autres races, euh, euh, races de l'outre-terre Je parle de démons Mais également pour, pourquoi pas Des aracoa ou, euh, ou des éthériens Qui auraient suivi euh, Illidan Ça c'est quelque chose de tout, à fait, euh, de tout à fait envisageable Et malheureusement bah, Ça a été foutu à la porte Sans sommation Et c'est mais terrible, je veux dire, imaginez cette situation, imaginez votre possibilité de jouer un naga, de jouer un roué de jouer un chasseur de démons ou un elfe de sang, de se battre aux côtés de ce conseil qui des cinématiques en CGI avec Illidan qui ferait euh, aujourd'hui c'est l'heure d'affronter la Légion ardente, boum, ce serait super incroyable quand même, imaginez le le potentiel gâché, et on voudrait une faction, alors pour tout le respect que j'ai pour Sylvanas, hein, j'ai absolument aucune haine pour Sylvanas, mais on nous foutrait une faction avec Sylvanas, Nathanos, Gallywix Waouh quelle, quelle faction Et c'est pas terminé Vous le savez peut-être ou pas, c'est pas pour rien que j'ai choisi cette couleur violette pour cette vidéo Je suis un joueur fléau, personnellement Alors malheureusement, je ne peux pas jouer le fléau dans WoW Mais je suis un joueur du fléau Mon maître, c'est Nerzul, c'est le roi Lich Le fléau, bon dieu Le fléau Les Nérubiens, l'histoire d'Angel Nerub, Arthas, le prince déchu, Kael'thuzad et le culte des damnés Sylvanas, qui à l'origine était membre du fléau avant d'avoir euh, été libéré de l'emprise du roi Lich, avec euh, les bien sûr les Banshees et les hauts elfes décédés. On a les Vrykul qui ont été abordés et intégrés à, à Warcraft King, les Trolls drakari morts vivants, qui ont été, euh, également, euh, qui étaient également évoqués à Warcraft 3, mais un peu plus ramenés à Wotelka. Genre, il y a toute une faction, les Valkyres bien entendu, et, et encore, j'en oublie, il y a énormément de background au sein, de, au sein du fléau. Et ça, ça a été complètement mis de côté. Et c'est terrible, puisque le fléau, les morts vivants, avaient pour but, bien sûr, bon bah, les vivants, ils les aimaient pas spécialement. Mais c'était pas juste des méchants. C'est pas pour rien qu'on les jouait aussi dans Warcraft 3, Ils avaient leur propre projet, ils avaient leur propre but. La Légion Ardente. Ner'Zhul voulait se venger de la Légion Ardente. Mais il y avait également la menace des dieux très anciens. Je rappelle que les DTA n'ont pas été créés. Les DTA, ils apparaissaient en tant que grands anciens d'ailleurs à Warcraft 3, Ils étaient déjà évoqué, c'était déjà une menace euh, contre lequel le roi lich voulait s'armer. Donc il y a clairement il y a de tout, il y a de tout pour faire quelque chose d'intéressant. Et, euh, et enfin j'en parle, bon j'en ai beaucoup parlé dans ma vidéo sur Wovania donc je vais, je vais essayer de pas trop en parler mais il y avait de toute façon les forces de la nature tout simplement, je rappelle que les elfes de la, de la nuit, il fut un temps, c'est pas pour rien que dans World of Warcraft ils sont très très peu traités, les elfes de la nuit à part, oh là là il y a un lapinou, oh il faut protéger le lapinou, ah quelle la nature est belle, ouais bah, les elfes de la nuit c'était pas ça dans Warcraft 3 et j'espère qu'à War 3 Reforge il y en a plein qui vont ouvrir les yeux, les elfes de la nuit ils rigolaient zéro, à Warcraft 3 les elfes de la Nuit, donc les forces de la nature, parce qu'il n'y a pas que des elfes de la Nuit dedans, il y, y a les géants des montagnes, vous avez les dryades, vous avez dragonfées, dragons fées, etc. Les forces de la nature, comme je préfère les appeler, eh bien, c'était une force sur laquelle il fallait compter. La horde, l'union de l'alliance de Lordaeron, plus de la horde de Thrall, donc ça représente Toren, euh, Toren Ogre, Gobelin, Orc, euh, Troll, face avec pardon, avec aux Elfes, Nains, Gnomes, humains, des différentes nations humaines, hein, pas que de, pas que de Heron, qui s'allient ensemble contre les forces de la nature. Eh bien, euh, les Elfes de la Nuit les ont repoussés. Pour vous dire à quel point ça rigolait pas les Elfes de la Nuit. Et c'est devenu une sous faction. Il n'y a jamais eu de, de... Alors, encore une fois, Wovennia, Il n'y a jamais eu d'explication de pourquoi ils sont dans l'alliance. Hein. Maintenant, c'est juste une race de l'alliance logique et commune. Et ab... enfin communément admises dans l'alliance, alors que ça n'a rien à foutre dans l'alliance. Les elfes de la nuit n'ont rien à foutre dans l'alliance. Ils sont tellement puissants qu'ils rivalisent avec la horde et l'alliance à part entière. Qu'est-ce qui, Forcément, tu peux pas... Ils sont tellement puissants et tellement importants, tu peux pas... Tu peux pas... à chaque extension, ils viendraient, il y a Malfion et Tyrande, il faudrait... Bah bon, bah, on va s'en occuper. Oh, bah, bah, bah, bah, bah, bah. bah non, il faut les mettre de côté, parce que sinon ils détruisent tous tes enjeux scénaristiques. Donc c'est pour ça que les elfes de la nuit dans haut... C'est cool de voir les, leur ville, leur architecture etc Mais au final ils sont là pour la poterie Ils sont là pour, pour, pour l'apparence C'est des vitrines c'est tout On peut pas explorer ça plus avant Heureusement à Battle for Azeroth Tyrande pète un plomb Et là on va on va retrouver les Elves de la Nuit Qu'on a perdu depuis 15 ans Mais bah, au final les Elves de la Nuit Ils sont mis de côté Et au final bah non c'est pas une faction Ça devrait être une faction à part C'est dommage euh, Du coup on va continuer avec donc ça bah, La trifaction je pense que je vous, vous ai expliqué Pourquoi c'est pas possible en fait Pourquoi c'est pas possible On peut pas... Bon, alors, je me suis beaucoup arrêté sur la trifaction, parce que la quadrifaction, vous verrez, c'est le même délire, mais encore en plus con. Euh, mais euh, la quadrif... enfin, trifaction, quadrifaction, pourquoi vouloir vous créer une sous-faction Parce que je suis désolé, je suis obligé. Alors, vous pouvez être loyaliste et kiffer Sylvanas, il n'y a pas de problème. Moi, au contraire, je trouve ça cool. Mais en fait, c'est juste une intrigue politique au sein même d'une faction, au sein de la horde. Si ça... Enfin, que ça débouche à une vraie création d'une nouvelle faction, vraiment à part, avec plein, plein, plein, plein de belligérants, etc., Ouais, pourquoi pas Mais si c'est juste avoir une sous-faction de la horde qui devienne une faction à part, ça n'a aucun sens. Aucun sens, aucun intérêt. Et la quadrifaction, ce serait une rébellion à sens ouvert, où en fait la sécession d'une partie de la horde aurait lieu également du côté de l'alliance, et ça aboutirait à une, une horde et une alliance fragilisées, et en fait où les quatre factions, donc il y aurait d'un côté les loyalistes de Sylvanas, et ensuite les elfes de la nuit et le Wargun qui créeraient leur propre truc, etc. Alors moi les elfes de la nuit... À War 3, je viens de le dire, bien sûr, ça aurait dû être une vraie faction. Mais à partir du moment où pendant 15 ans on a bouffé de l'Elfe de la Nuit euh, qui est sous merde et qui défend des, des, des, des ours en peluche et qui n'est pas, pas capable de résister à leurs adversaires, je suis désolé, moi je peux plus voir, je peux plus les voir de manière euh, vraiment logique dans World of Warcraft. Hein. Si, si on revient pas sur le côté les elfes de la Nuit sont ultra puissants, je ne peux pas croire ça en fait. C'est quoi ça alors je sais que les, ça c'est, alors ce, ce graphique là vient de quelqu'un qui avait proposé ses, ça sur Reddit World of Warcraft en mode Ah ça pourrait être intéressant d'avoir 4 factions, c'était pour faire écho justement à, à la réhype de War 3 reforge en mode Ah ça pourrait être sympa euh, revenir sur reforge avec les nuits de la nuit, les morts vivants etc. Mais dans War 3, les, les morts vivants c'est pas juste, les... dites-vous qu'à War 3, le fléau mort vivant, les, les, on va dire les, les, les loyalistes de Sylvanas, c'était qu'un qu qu fragment du fléau le fléau, c'est plein d'autres choses. Et ça, ça représenterait des factions qui semblent... Ok. Qui semblent ok. <rire> Déjà, l'Alliance et l'Ordre seraient fragilisées pour créer deux nouvelles factions qui, qui ne seraient que même pas l'ombre. L'ombre, ce serait même trop gentil pour montrer que c'est rien par rapport aux factions qu'il y avait dans Warcraft 3. Comment on peut l'accepter Comment on peut se dire, ah bah oui, la quadrifaction, oui, c'est bien. Mais non c'est des sous-factions, ça Si demain, on me, on me, on me dit, « bah Voilà, enfin, Warcraft maintenant, ce sera quadrifaction, retour des Illidari, retour du fléau. » Ouais, là, ouais, ouais, ouais, là, il va y avoir un peu de hype, parce que là, il y a plein de races qui peuvent appara apparaître, il y a énormément de possibilités scénaristiques et autres. Mais si on me dit juste, « Ah bah non, mais en fait, euh, l'Alliance et l'Ordre se split et machin... » Mais c'est nul C'est nul Ça fait quoi Ça fait un combat de 1 contre 1, là c est, c est... On veut des grandes batailles, on veut pas des des, des, des batailles d'ivrogne au bar c est, c est, Ça n'a aucun sens, ça ça n'a absolument aucun sens. Et du coup, là je vous ai parlé d'un point de vue lore, euh, mais je rappelle que tout simplement, parce que, encore une fois, le problème c'est qu'aussi ces, ces théories naissent, on va dire, des esprits de personnes qui n'ont connu que World of Warcraft. Et du coup, dans World of Warcraft, quand il y a un personnage qui n'est pas d'accord avec euh, son propre leader, son propre représentant de faction, en fait, bah malheureusement vous avez bouffé du World of Warcraft et World of Warcraft vous est habitué à ah bah lui il n'est pas d'accord et ça va devenir un méthan, hein. Garrosh Hellscream Scream bien entendu, mais ça va devenir un gros méchant. et pareil avec bah, Burning Crusade ou Telka vous ont habitué à ça. Lui il est pas il est pas d'accord avec les idées, bah boum, vous allez avoir un méchant, hein. les. le, le, le, le porte du, le portail du Kourou vous avez le putré sain, etc. Varimatras. Voilà, dès qu'il y a un mec qui n'est pas d'accord et qui fait des actions un peu contraires boum, instantanément c'est un méchant, faut aller le buter, voilà, il faut pas sortir de ce sacro-saint, bifaction, hors d'alliance, et en l'occurrence, en fait, il y a juste un truc qui arrive et qui, qui, qui montre à quel point ce genre de théorie naît, c'est que la pauvreté d'écriture qui a malheureusement gangréné World of Warcraft pendant des années, fait que les joueurs bah dès qu'il commence à y avoir une, un début d'intrigue avec justement peut-être des conflits politiques au sein même d'une faction bah instantanément ça, dé, ça débouche sur du « oh ça va être une nouvelle faction », etc. Mais non Mais non Et ce genre de choses, on les a eues, des, des, des membres en, au sein même de la faction qui ne sont pas d'accord dans Warcraft 2, dans Warcraft 3, ça existait. Et je c'est pas pour rien que je vous mets cette création, enfin euh, ce, ce, cette image au-dessus. Je suis en train de lire Le Jour du Dragon en ce moment, je vous ferai une vidéo dessus parce que franchement ce livre, je pensais que c'était nostalgique et je m'étais dit oui ce livre est génial mais c'était de la nostalgie, je suis en train de le relire et non je suis désolé, il est extraordinaire ce livre, extraordinaire, vous avez une aventure très Seigneur des Anneaux euh, en, en, en, en premier plan on va dire, suivie à côté de ça de toutes les intrigues politiques qui se passent après la seconde guerre, entre les différents membres de, du, du vainqueur, à savoir de l'alliance de Lordaeron. Avec, et eh bien au sein même de l'Alliance de Lordaeron, par exemple Stromgarde, le royaume de Stromgard le royaume de Gilneas, hein, de Greymane, et euh, le royaume de Terenas, donc le royaume de Lordaeron, qui se déchire un petit peu les parts du gâteau de la, de, de la victoire. Et on va dire qu'il y a des tensions hein, qui s'exacerbent, euh, des tensions politiques. Il n'y a pas eu de conflit armé entre les différentes factions, mais. Enfin d'ailleurs, mauvais choix de mots, pardon, <rire> mauvais choix de mots, entre les différents, euh, les différents protagonistes. Mais ça, ça aurait pu, ça aurait pu euh, arriver là dessus Et c'est d'ailleurs pour ça que sur cette poudrière Deathwing, hein, le... Neltarion va arriver en tant que Prester Et essayer de foutre le feu aux poudres Mais le truc c'est que bien sûr à la fin entre War 2 et War 3 d'ailleurs Il y a eu des petites dissensions Greymane et Gilneas sont sortis de l'alliance de Lordaeron à ce moment là Sauf qu'au sein même de Gilneas Il y avait des mecs qui n'étaient pas d'accord avec ça la famille Crowley, et la famille Crowley bah, aidera et rejoindra l'alliance de Terra Mort l'alliance de, de Lordaeron euh, continuera à combattre pour Lordaeron et ça sera la brigade de Gilneas, je vous laisse aller voir la vidéo, la vidéo sur Greymane et Gilneas, mais c'est pareil avec les autres royaumes. Et du coup, vous avez aussi des hauts elfes qui, malgré euh, que, les elfes, euh, que les hauts elfes aient choisi, Anaster, le roi, roi Anastérien ait choisi de partir, on va dire, de l'alliance de Lordaeron des hauts elfes ont continué à vouloir se battre pour leurs anciens, leurs anciens frères d'armes enfin, on va dire et c'est aussi pour ça qu'il y avait encore des hauts elfes dans l'alliance de Lordaeron ça, en fait les, les, les conflits politiques et autres au sein même d'une faction c'est quelque chose de normal je veux dire est-ce que vous vous êtes dit enfin, c'est quelque chose qui apparaît dans toutes les histoires ça veut pas dire qu'il faut créer une faction parce que ah oh là là Titi et Gros Minet, ils s'embrouillent bah ben non c'est normal. Une bonne histoire, bien sûr. Tout le monde ne sera pas d'accord. Ça va amener des dissensions, des, des, des conflits politiques qui vont peut-être, eh euh, soit euh, vraiment partir sur une, une, vraiment une sécession totale, mais sinon, bah, ça peut arriver. Il va y avoir des conflits, il va y avoir des engueulades, peut-être des petits, une petite guerre civile, pour, pourquoi pas, hein, peut-être même une grosse guerre civile. Mais ça ne veut pas dire que ça va créer une nouvelle faction. Encore une fois, même à au moment où Garrosh Scream euh, a fait cesser enfin, a pas fait son coup d'État, mais qu'il y a eu justement cette rébellion. On s'est pas dit, il va y avoir une nouvelle faction avec d'un côté les, les loyalistes de Garrosh and Scream et les loyalistes euh, enfin, et, les, et les rebelles. Bah non, alors pourquoi on se pose la question maintenant J'avoue que je ne comprends pas. Mais bon, ça, euh, moi c'est pour ça que je vous conseille le Jour du Dragon. Vous pouvez le trouver pas très cher sur Amazon et, et ailleurs d'ailleurs. Du coup, n'hésitez pas parce que foncez, parce qu'il est vraiment très très bon ce, ce livre. Euh, maintenant, l'aspect gameplay. L'aspect gameplay, tout simplement. Pourquoi c'est impossible Pourquoi le monofaction, le trifaction, le quadrifaction d'un point de vue gameplay sont impossibles Tout d'abord, nous avons en fait le conflit, c'est pas pour rien que euh, de War 3 à World of Warcraft, on est euh, reparti sur un conflit hors d'alliance, que WoW a décidé de saccager le travail de Warcraft 3 en, en revenant sur quelque chose qui est beaucoup plus proche de Warcraft 2, à savoir conflit hors d'alliance. Conflit hors d'alliance, c'est ce qui représente Warcraft. Vous voyez le, le, le fond d'écran là que j'utilise Le fond d'écran que j'utilise, c'est tout simplement un fond d'écran Battle for Azeroth et c'est pas pour rien que je l'ai utilisé aussi, c'est que c'était un clin d'œil à, à la boîte, à la jaquette de Warcraft 2 et de Warcraft 1 où justement il y avait un orc contre un humain, je rappelle qu'à la base, à la toute base, la licence Warcraft s'appelle Warcraft Orc and Humans donc c'était justement ce retour au conflit, ce retour aux sources, Wovania faisait ce retour aux sources quitte à mais marcher sur le lore de Warcraft 3, marcher sur l'histoire de Warcraft 3 en faisant vraiment Horde versus Alliance, Orc versus Humain et le principe, du coup, c'est que le jeu, même si vous pouvez ne pas kiffer le PVP actuel et autres, ça c'est votre droit. Mais en fait, le jeu a toujours été conçu. Il a 15 ans, il vient de fêter ses 15 ans le jeu. Il est vieillissant, hein, pour un MMORPG bien sûr, il est vieux. En fait, le jeu, en étant vieux, on arrive à travailler un peu le moteur graphique, ce qui fait que les nouveaux graphismes, des nouvelles extensions sont magnifiques, hein, bien sûr, pour, pour un jeu aussi vieux. Mais vous ne pouvez pas retravailler totalement en fait le jeu pour casser... Tout ce qui a été fait depuis 15 ans. Depuis 15 ans, le jeu, il avance en bifaction. L'équilibre du jeu, que ce soit au point de vue PvE ou PvP, il est fait pour que d'un côté il y ait l'alliance, d'un côté il y ait la horde. Et essayer d'équilibrer les, passi les, les passifs, enfin etc, etc, etc. Les, les conflits, et à tel point que les joueurs gueulent quand on donne un truc à la horde, l'alliance gueule. Quand on donne un truc à l'alliance, les hordeux gueulent. D'ailleurs ça c'est vraiment de la merde, s'il vous plaît arrêtez de faire ça, ça détruit des, des arcs scénaristiques et autres. Est-ce que vous imaginez dans Game of Thrones quand les Stark ont un bonus, euh, les Lannister, imaginez que ils font... Bah non, non, non, ça c'est un plot scénaristique qui est complètement nul, donc arrêtez. Cet axe de symétrie il fait plus de mal que de bien. Mais, en l'occurrence, ça c'était une petite parenthèse, en l'occurrence... Le PVP c'est quelque chose qui a toujours vendu et vous le voyez donc Battle for Azeroth pour, la petit, pour le petit rappel c'est l'une des extensions qui s'est le mieux vendu de World of Warcraft Elle a égalisé le record de WOTLK dans Was of Age King. donc bien sûr BFA a surfé sur le côté Horde Alliance et c'est l'essence même de World of Warcraft à la base Donc une fin des factions non, Trifactions ou autre bah malheureusement, on aurait... en fait le problème c'est que la trifaction ou la quadrifaction n'aurait peut-être pu l'avoir au début de World of Warcraft. Et c'était même prévu au départ, mais ils l'ont abandonné parce que c'était beaucoup trop complexe en termes de gameplay. Donc je pense qu'il n'y aura jamais de monofaction ou de trifaction dans World of Warcraft. En tout cas dans le World of Warcraft tel qu'on le connaît. Si jamais il doit y avoir un ajout de faction ou autre, ça voudrait dire probablement une refonte complète du jeu et une espèce de World of Warcraft 2 pour pouvoir justement intégrer des nouvelles factions, ce qui est très complexe, parce qu'en plus de ça, tu veux intégrer quelle faction Arthas on l'a buté, Illidan aussi, donc il euh, faudrait quand même revenir là-dessus, essayer de... Alors Illidan il est plus buté, bien hein, sûr il a été réanimé, mais malgré tout il est occupé, il est en train de garder la prison de Sargeras, donc euh, comment tu fais ta... et puis de toute façon même, Illidan Oki il revient, et c'est qui ses alliés <rire> Dommage, tu t'avais quand même des bons alliés avant, donc c'est quand même quelque chose de compliqué. Maintenant vous avez, euh, vous avez pour pour conclure Tout simplement WoW Classic WoW Classic qui a très bien fonctionné à sa sortie Bon maintenant bien sûr on le savait Il euh, y allait y allait avoir un petit peu moins de joueurs Mais c'est pas l'objet enfin, de cette vidéo WoW Classic a fonctionné clairement euh, WoW Classic Montre que justement il y a un intérêt pour le PVP Beaucoup de joueurs ont repris WoW Classic Pour le PVP sauvage et autres Qu'on qu ne l'aime ou qu'on ne l'aime pas Le PVP c'est quelque chose fort Dans la communauté WoW Classic Du coup Faire en sorte qu'il n'y ait qu'une seule faction, bien sûr que non, bien sûr que non. Je vous l'ai montré avec guerre froide, guerre chaude, je vous l'ai montré le PVP, au sein, même en point de vue de gameplay, les joueurs veulent aussi du PVP. Donc faire en sorte qu'il n'y ait plus de PVP entre factions, briser l'identité des joueurs. Beaucoup de joueurs se réclament Alliance ou se réclament Horde, briser cette, cette, cette chose là, ça ne marcherait pas, ça ne fonctionnerait pas, encore une fois d'un autre point de vue de gameplay. Les équipes de développement de, de World of Warcraft, il faut le savoir, elles sont divisées un petit peu en deux, celles qui vont s'occuper des quêtes de la Horde, celles qui vont s'occuper des quêtes de l'Alliance, et ils vont essayer de travailler l'extension le, comme ça, en, en, en améliorant l'arc scénaristique, que ça bouge, enfin, aboutisse à, à d'autres points. Comment voulez-vous faire ça avec une troisième faction, ça voudrait dire de recruter des nouveaux développeurs pour pouvoir avancer sur cette quête, sauf que la légitimité de cette troisième faction serait très compliquée à mettre en place, donc après... Il y a un MMORPG qui a fait un truc comme ça, c'est Swathor, et au final on revient sur du double... Ils ont fait ça pendant une extension, deux extensions je crois. Et finalement ils reviennent sur Empire versus République parce que ça vend, évidemment ça vend. Et du coup, d'un point de vue vente, il faut au contraire exacerber le Horde versus Alliance plus qu'autre chose. Donc non, je n'y crois pas. Les monofactions, les trifactions, malheureusement, c'est quelque chose qu'il aurait fallu évoquer à WoVania, Maintenant, pour moi, c'est que vous, vous réveillez 15 ans trop tard. Si vous pensez ça, vous vous réveillez 15 ans trop tard. Donc, je pense que voilà, j'ai mis mes différents éléments sur le, sur le tapis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos impressions, hein, toujours dans, avec, euh, j'espère, des arguments, bien sûr. Donc voilà, n'hésitez pas, faites partager ça à ceux euh, qui... Euh, parlerai de monofaction trifaction j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo cette vidéo était un peu longue bien sûr il y avait beaucoup de choses à dire mais euh, voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo et pour d'autres débunkages a plus, à plus dans le nexus n'hésitez pas à liker la vidéo j'en il a oublié de le dire mais n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne il y a plein d'autres vidéos de l'or qui pourraient peut-être vous plaire si vous découvrez et il y a également les réseaux sociaux le twitter et le petit facebook voilà Dis au revoir, fais des bisous, je vais aller manger du foin. Et peut-être un petit cordon bleu.